Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver donc au potager qui dit non. Euh, Aujourd'hui on va planter euh, les échalotes, euh, l'ail et les oignons également. Donc j'ai dégagé euh, une partie euh, du foin qui couvrait un peu la parcelle en extrémité ici et puis je ferai la même chose euh, dans le milieu de la parcelle. Euh, et on va procéder à la plantation euh, de, de ces bulbes et euh, eh bien sur but, hein. on va buter légèrement je vais également apporter un peu de sable de manière à obtenir un sol qui soit le plus filtrant possible et puis euh, voilà, la plantation s'effectuera sur ces petits talus de manière à ce qu'il n'y ait aucune rétention d'eau et qu'on puisse obtenir, en tout cas espérer, de, de bons résultats Alors la bonne surprise c'est euh, en, en soulevant un peu ce foin ben, de retrouver une structure euh, tout à fait euh, intéressante en dessous. Le sol est vraiment meuble, euh, il voilà, n'y a, y a, a pas de croûte euh, qui aurait pu se former suite aux précipitations euh, de, de cet hiver. Euh, c'est vraiment. Euh, enfin, voilà, le, je comprends là vraiment bien déjà à cette époque tout l'intérêt de, de ce paillage de foin. Alors, vous pourriez me dire, ok, alors mettre du foin c'est bien, mais pour l'enlever au moment de planter, est-ce que c'est vraiment pertinent Eh bien, je pense que oui, puisque là où là où il n'y aura pas ces bulbes, eh bien, le foin reste en place autour des petits pois, par exemple, qu'on a planté récemment, le, le foin est toujours en place. Et euh, voilà, là où il est, ben, il continue à faire son boulot et à, alimenter, à protéger et à alimenter le sol dans le même temps. Quoi. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quand même intéressant. Euh, les bulbes, c'est vraiment une exception. Ce sont des, des végétaux qui n'apprécient pas le, la rétention d'humidité et maintenir le foin par dessus ou tout contre ces, ces échalotes, oignons, etc. Ça serait sans doute pas une bonne idée. Quoi. Allez, on y va. Alors voilà on est parti donc pour la plantation proprement dite mes, mes petites buttes sont prêtes on va commencer par des oignons jaunes Alors Stuttgarter Riesen voilà oignons de mulhouse on y va Il commence déjà à germer d'ailleurs alors le truc c'est de venir les planter sans faire de trous préalablement de manière à ce que les le, le cul de l'oignon soit bien euh, disons euh, en contact avec le sol sans qu'il y ait de poche d'air en dessous et on vient juste laisser passer la pointe en surface voilà c'est tout simple Alors, je vais peut-être déjà les positionner à l'avance et je les enterrerai après voilà attention évidemment à les mettre dans le bon sens. Les précautions à prendre sont les mêmes finalement que pour les bulbes d'ornement. Voilà. On va continuer ici. Voilà, on peut resserrer maintenant qu'ils ont tous été mis en place voilà, on resserre un peu ils ne sont pas, proprement parlé, enterrés quoi. voilà donc, on continue avec ces oignons jaunes et de toute façon, on fera la même chose ensuite avec les échalotes, les oignons rouges et, euh, un peu d'ail dont on m'a dit que ça pouvait également se planter avant l'hiver, alors je pense qu'il ne s'agit peut-être pas de, de la même euh, variété. Voilà, donc là je procède à une plantation, donc sur euh, sur but en quelque sorte, hein, il s'agit de, de petits talus. Euh, Bien destiné à être bien drainant, un peu sablé comme ça, un peu sur le conseil finalement de mon copain Gervais qui a obtenu des résultats satisfaisants de cette manière, ça semble garantir vraiment eh bien le substrat sec ou en tout cas sans excès d'eau dont ont besoin ces plantes là. Au niveau de la répartition dans les planches, j'ai pris soin bien évidemment d'éloigner euh, les plantations d'oignons, enfin de tous ces bulbes-là qui sont des aliacés. Euh J'ai pris donc soin de les éloigner euh, des fabacés euh, déjà plantés, hein, c'est-à-dire les petits pois, enfin déjà semés plutôt, hein, les petits pois, puisque euh, tout le monde semble s'accorder à dire que ces deux familles euh, ne font pas bon ménage. Alors voilà, la plantation d'ail est terminée, après les échalotes et les oignons jaunes, il me restera les oignons rouges à mettre cet après-midi, on va y mettre la petite étiquette qui va bien, voilà, super, euh, c'est vraiment euh, un motif de grande satisfaction, le potager démarre enfin, euh, on y a enfin mis quelques, quelque chose, donc c'est ces bulbes et puis les petits pois, euh, D'aucuns penseront qu'il est beaucoup trop tôt, et sans doute avec raison. Euh, on est un petit peu grisé, je dirais, hein, par le projet, quoi. Voilà, on est enthousiaste. Bon allez, on démarre. Par ailleurs, il y a quand même les voilà les l'ail notamment et puis le, les oignons jaunes qui commençaient à germer assez bien. Il faut peut-être aussi savoir se, se mettre à l'écoute un petit peu de la nature et puis euh, il fallait peut-être y voir aussi un signe de euh, selon lequel voilà il, est, il était peut-être temps de les planter tout simplement. Hein. Bon, on verra si l'avenir nous donne raison ou pas. Ça dépendra un petit peu des conditions climatiques, je pense. Euh, pour ce qui est de la plantation en elle-même. Euh, voilà, j'ai opté pour cette solution-là. Donc, encore une fois, sur le conseil de, du copain euh, Gervais qui cultive de cette manière un potu avec euh, avec succès. J'espère que ça fonctionnera aussi. Euh, tout a été fait pour que les, le sol soit suffisamment drainant. Hein. Bon, on verra bien maintenant euh, ce que l'avenir nous réserve. Euh, voilà, sur cette plant première plantation, donc la bonne nouvelle aussi c'est que j'ai fait quelques rencontres sympathiques plutôt chez les endogés essentiellement mais aussi un anessique ou deux donc euh, voilà sous le foin ça a pas mal travaillé euh, c'est plutôt bien peuplé beaucoup plus que euh, là où j'ai creusé pourtant vraiment profondément pour enterrer la bâche euh, eh bien de la serre euh, c'est à dire que là en creusant j'ai rencontré très peu de vers de terre alors qu'ici... Euh, en surface j'en ai vraiment rencontré pas mal euh, le fait est que là où il y a la serre c'était pas euh, paillé il hein, n'y avait pas de foin donc enfin, euh, il y a une corrélation à mon avis très claire hein, Là, euh, la démonstration est faite hein, ça, ça, ça fonctionne très bien donc euh, il n'est pas exclu non plus que euh, je vienne euh, remettre un peu de foin au niveau des sillons euh, intermédiaires là, entre les buts un peu plus tard de manière à limiter l'entretien parce que je suis un peu flemmard quoi euh, on verra, on verra les, selon les conditions, parce que je ne tiens pas du tout à faire une rétention d'humidité, par contre. Bon, ça reste encore à étudier, on, on verra un peu ce qu'on fera, quoi. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, potager qui dit non. Ciao, ciao